Si l'on réalise un projet dans une organisation, c'est pour la changer, pour progresser. C'est un petit peu comme une métamorphose. Alors ça, c'est pour les aspects positifs, mais généralement, qui dit changement, dit aussi euh, résistance au changement. Alors, on peut avoir un regard négatif vis-à-vis -vis de ces résistances, mais sachez qu'en fait, c'est un processus psychologique naturel et que tout le monde va passer face à un changement par différentes phases. Euh, alors, certaines personnes passent très vite et donc ont peu de résistance au changement. Par contre, pour d'autres, c'est plus difficile et ça demandera au chef de projet un certain accompagnement, une certaine communication afin que ce changement puisse s'effectuer le mieux possible. Qui dit changement dit des termes positifs une évolution un progrès une métamorphose mais qui dit changement dit également révolution bouleversement choc par exemple si vous devez déménager même pour un logement plus grand bien entendu vous avez la satisfaction de pouvoir intégrer ce nouveau logement celui que vous avez voulu mais quelque part tout le processus de déménagement et puis également tout le processus de, de regrets liés au vécu que vous avez dans votre logement actuel va faire que finalement, même si c'est un changement positif, eh bien, vous aurez ce sentiment ambivalent euh, de dire « oui, je suis content de m'en aller », mais en même temps, c'est beaucoup de tracas, beaucoup d'embarras, de l'incertitude et puis même quelques regrets. Bien, Lorsque l'on va mener un projet, les personnes qui vont travailler avec nous vont également ressentir ces mêmes émotions. Et ces émotions, même si on dit qu'on est dans le travail et qu'on ne doit pas forcément gérer les émotions des gens, mais sachez quand même qu'en les gens gérant bien, notre projet avancera plus favorablement. La conduite du changement, sa définition officielle, c'est la faculté des organisations à s'adapter. Parce qu'en fait, le changement en entreprise, il est obligatoire. Une entreprise en fait, va devoir systématiquement s'adapter aux évolutions de son environnement. Et ces évolutions sont de plus en plus rapides. Soit des évolutions technologiques, des évolutions en termes de cadre légal, des évolutions également, par exemple, en termes de commerce international. Il se passe des tas de choses en permanence. Et donc, les organisations vont monter des projets pour pouvoir s'y adapter. Et... Grâce à tout cela, elles vont développer une certaine capacité d'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage organisationnel. C'est-à-dire que le premier projet que l'on va monter, bien, on va découvrir les choses. Et puis quand on aura intégré cette méthode de fonctionnement à notre manière de travailler, bien, on aura une plus grande capacité d'adaptation, une plus grande capacité d'apprentissage collectif. Pour pouvoir conduire le changement efficacement, ça va passer par trois grandes phases. Il va y avoir, enfin pas des phases, plutôt trois grands principes. Il va y avoir l'idée de leadership. Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion pour que le changement s'effectue. Il faut qu'il y ait une tension suffisante. S'il n'y a pas quelqu'un qui montre le chemin, alors ça peut être des personnalités à la direction générale, mais également le chef de projet, qui doit faire preuve d'un certain leadership pour convaincre les gens, parce que sinon les résistances, bah, finalement, seront plus fortes que les forces en mouvement. Ensuite, l'alignement organisationnel, ça veut dire quoi Ça veut dire que en entreprise, dans une organisation, il faut être organisé. Voilà, pour le changement. Si on a une entreprise très cloisonnée en département, eh bien le changement va être plus difficile que par exemple dans une start-up qui s'adapte en permanence et dont le mode de fonctionnement est beaucoup plus souple. Et puis le changement passe par la communication, notamment pour prévenir les gens qu'il y aura ce changement, pour le faire accepter progressivement et pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre. Alors quand on parle d'alignement organisationnel, euh, voilà quelques, quelques éléments. En fait, euh, vous pouvez mener un projet qui va viser à changer les outils. Par exemple, je vais installer un nouveau système d'emballage automatisé euh, de mes produits, par exemple, avant expédition. Des outils. Un nouveau système informatique. C'est ce qui est le plus facile à changer parce que quelque part, bah, on va donner le nouvel outil aux gens et qu'ils n'ont pas le choix, ils vont devoir s'en servir. Associé à ces outils, très souvent, on va associer de nouvelles méthodes de travail. Les méthodes de travail, finalement, les procédures, ce sont quelque sorte des habitudes. Échanger les habitudes des personnes, vous sentez bien que c'est déjà un petit peu plus difficile. Puis imaginons que, par exemple, le nouvel outil informatique conduise à automatiser certaines tâches et que donc, de fait, il y a certaines personnes qui doivent changer de métier. On va modifier les structures de l'organisation. On va toucher à l'organigramme. Là, c'est encore plus difficile. Il y aura des résistances, il y aura des peurs. Qu'est-ce que je vais devenir Il faudra former les personnes. Là, on aura encore un niveau de résistance supplémentaire. Puis, une fois qu'on aura changé les outils, les méthodes, la structure, le plus long à changer, c'est la culture de l'organisation la culture de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment toutes les normes qui sont pas des normes écrites, mais qui sont des manières d'être, des manières de fonctionner euh, culturelles que les personnes, en fait, vont partager. Alors comme la culture de l'entreprise est quelquefois difficile à modifier, le, la gestion de projet est un bon moyen, parce qu'en fait, on va mettre autour de la table des personnes qui, justement, ont une culture différente, et cette culture va pouvoir diffusé au sein de l'organisation. C'est quelquefois aussi en recrutant des personnes venant de l'extérieur qui ne travaillent pas de la même manière que les personnes en place que l'on va pouvoir aussi avoir ce changement culturel. Donc vous voyez que la conduite du changement en fonction du type de projet sur lequel vous êtes sera plus ou moins complexe, plus ou moins difficile. Alors on parlait de structure à l'instant, il existe une forme de structure où la gestion du changement est tout à fait naturelle. C'est ce qu'on appelle les structures adocratiques. C'est souvent les structures adaptées par les startups, up où les personnes bah, arrivent avec une expertise et puis observent. Et si une personne euh, a une idée de projet à monter, euh, d'innovation, d'activité, etc., cette personne est libre de la soumettre à la direction. Sans, sans lien hiérarchique finalement, la direction va, la, va accepter ou non, et si la direction accepte, la personne sera libre de mener de manière euh, autonome une équipe, de proposer en fait son idée à l'ensemble des personnes et que les personnes vont pouvoir dire « moi je participe à ce projet » sans y avoir été finalement obligé. Ces structures adocratiques elles ont une forte capacité d'adaptation à l'environnement parce que ce sont les personnes sur le terrain qui mènent les initiatives et qui euh, font des propositions à la direction pour pouvoir faire évoluer l'activité. La difficulté à un moment donné, c'est qu'on va avoir beaucoup beaucoup de groupes de projets très innovants euh, qui vont travailler en parallèle et la direction va être quand même chargée de coordonner l'ensemble en vue d'avoir quand même une ligne stratégique qui soit une ligne claire et pas finalement euh, euh, se disperser.